Alors, beaucoup de personnes me demandent un peu euh, éventuellement au niveau des candidats en politique euh, pour la présidentielle. Alors, je ne peux pas répondre, je ne peux pas demander euh, chaque nom si chaque personne va être candidat ou candidate. Hein. C'est pas possible. Par contre, on peut essayer de voir si le jeu peut me donner une information sur justement l'éventuel président ou présidente en 2022. Alors, information sur la personne. Donc, homme ou femme, qui sera élu président ou présidente en 2022 Président de la France. Alors, on va voir ce qui sort. Avec le carreau 10 de trèfle OK. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque. Alors, on va voir qui ça peut être. Donc, qui va être président en France Alors... Une dame de cœur, il y a une femme Alors, il y a une femme Mais il y a une femme qui va être déçue Bon, donc je pense qu'il y aura bien une femme Qui va se présenter Mais ça ne marchera pas Parce qu'en face, ici Il va y avoir un homme Un homme sérieux Alors, ce sera pas quelqu'un de très jeune Mais ce sera quelqu'un Qui sera... Euh, vu comme de quelqu'un de compétent et de sérieux. Et à mon avis, il peut y avoir ici et là une opposition. Alors, on va essayer de voir. Parce que la déception, je le vois plus par rapport à la femme, moi. Donc pour moi, voilà, on va essayer de voir. Ici, et on va les mettre ces deux-là de côté. J'ai une femme et un homme. Donc, on va voir. Je ne dis pas de nom parce que je ne sais pas qui c'est. On va rester ici sur voilà, la, la femme. Ici, candidate. Et là, on va rester sur l'homme. Puis, on va regarder. Donc là, neuf de cœur et valet de cœur. À ah, quelqu'un qui peut être quand même très... Euh, un petit peu immature quand même. Quelqu'un qui est... Plutôt agréable, mais qui est immature. Et là, ouais, c'est un homme qui est sérieux, là. C'est amusant, hein. Parce que là, on a vraiment l'homme. Hein. Mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui se met pas en avant. J'ai plutôt... qu'on en... Je pense qu'on entendra parler de cette personne-là, plutôt sur le... Je dirais bien sur l'automne. Voir... Ouais, je vois le mois d'octobre je sais pas, je pense que c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est un homme qui ressort, et là en face, il y a une femme, mais elle, elle apparaît jeune, jeune et plutôt immature ici, elle est trop euh, dans le cœur, comment dire, elle ne rassure pas, voilà, c'est ça, elle est trop immature, elle est peut-être bien sympathique, mais elle ne rassure pas, alors que là, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide, on a le, le roi de pique et puis le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide, inspire plus de plus confiance on va dire on va rester quand même à gauche et à droite sans jeu de mots hein. je ne fais pas de gauche et de droite hein. regarde alors une chance ici ouais mais là les là il ya quand même une opportunité ici oui moi, moi je pense qu'effectivement il y aura un second tour pour cette femme là mais là il a le peuple pour lui il a les gens pour lui ici il y a plus de cœur le cœur c'est la popularité ici hein. y a plus de gens ici déjà À finir ici cette pique elle risque de se retrouver un peu seule ah il a quand même un souci là alors pourquoi j'ai du valet de pique ici par contre ah mais bah, tiens ça c'est curieux bah, je pensais pas et finalement finalement ce sera pas lui alors comment comprendre ce tirage C'est curieux, c'est comme si finalement, il... alors il est possible que finalement au début il ait plus de, de voix. Moi je parle du second tour, hein. ou plutôt non, au premier tour il y aurait plus de voix ici et à la fin, au second tour, et eh bien ce serait cette femme là qui gagnerait. Parce que là j'ai le valet de pique, hein. et là j'ai le succès. Alors, une femme, oui, Alors, qui apparaît quand même comme trop jeune. Trop euh, trop immature, trop idéaliste, qui va quand même avoir une chance ici, puisqu'il y avait l'opportunité qui est sortie ici, euh, une proposition, et puis finalement, ça marche, il y a le succès pour elle. Alors que là, on a quand même l'impression qu'au début, c'est vraiment quelqu'un qui rassure ou qui est sérieux, et on a l'impression que les gens sont pour lui. Et puis, finalement, là, eh ben, ça ne marche pas. Et il y a un changement. Le succès, il est là. Bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt parti sur une femme. Bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, femme plutôt blonde. Plutôt blonde et plutôt euh, immature. Mais c'est aussi l'idéal. hein. C'est la carte de la sincérité et de l'idéal. Mais c'est façon que c'est cette femme-là. C'est curieux. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, d'ici là, le... Peut-être que la donne peut encore changer. Mais a priori, ça pourrait très bien être une femme. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des remarques dans les commentaires. Au revoir.